à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Pasteur, bonjour. Bonjour, apôtre. Euh, bonjour, bonjour, pasteur, apôtre. pasteur Darius. Euh, nous sommes donc dans cette série d'émissions en train de parler des persécutions et des, des épreuves. épreuves. Et là, euh, on parle des épreuves. On a hmm. expliqué en fait dans l'émission précédente qu'il fallait euh, fortifier sa foi pour Amen. affronter n'importe quelle épreuve. Amen. Et là, on va montrer un peu concrètement comment euh, ils peuvent vaincre les problèmes qui reviennent très souvent mmh, dans la vie des gens, notamment bien. problèmes financiers, mmh. problèmes de maladie, problèmes euh, euh, des situations compliquées dans leur vie, mmh. concrètement. Oui, mmh. pasteur, donc. Oui, merci à Paul, c'est vrai que <rire> vraiment le, le panel est vraiment très, très large. Amen. Euh, par exemple, pour vaincre les problèmes financiers, je pense que tu nous as souvent enseigné que, la foi doit être... On ne peut pas avoir la foi dans tous les domaines. Mmh. Ou bien, on doit avoir la foi dans mmh. tous les domaines mmh. en ayant une connaissance spécifique à chaque domaine. C'est ça. Donc, Amen. par exemple, dans le domaine financier ou dans d'autres <rire> domaines, il faut chercher à voir le Rema. Mm. Je pense que le, on va, tu nous dis toujours qu'il y a un Rema. Derrière le logo, il y a toujours le Rema. Mm. Donc je pense qu'on a besoin ouais. de s'imprégner d'abord le logos, mm. de prendre la connaissance qui est en rapport avec le problème mm. euh, auquel on fait face. Mm. Et puis essayer d'avoir un Rema, ouais. euh, c'est déjà un, un pas. C'est déjà un geste. Amen. Amen, <rire> amen, amen. Merci beaucoup encore à pour l'opportunité. Amen. Euh, je pense en fait que euh, c'est important de comprendre comment... Euh, libérer sa foi mm. euh, parce que le Seigneur va dire dans Marc 11 23 si tu dis à cette montagne ô toi de là et jette-toi dans la mer mm. si tu crois dans ton cœur que mm. ce que tu dis arrive mm. tu le verras s'accomplir mm. euh, je pense que c'est important de comprendre qu'il faut parler à la situation mm. maintenant la façon c'est toujours une question de déclaration, mais la façon maintenant on va déclarer, la façon dont on va s'y prendre sera différente selon les problèmes. En ouais, fait. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est là où il faut euh, étudier, prier, demander au Seigneur, écouter des enseignements sur la foi pour comprendre comment appliquer sa foi par rapport aux problèmes mmh. spécifiques. Mmh. Notamment, bon, comme tu dis, on va parler des finances et mmh. d'autres problèmes, les maladies et autres. Mmh. Euh, voilà, donc après, Donc je... du coup, en fait, euh, les téléspectateurs doivent comprendre comment la foi fonctionne, en fait. Mmh. Parce que ce qui va attaquer le problème à la source, c'est la force que notre foi va libérer. Il faut qu'ils comprennent comment la foi fonctionne mmh. et comment libérer sa foi. Euh, tu as pris tout à l'heure l'exemple de Marc, chapitre 11, verset 23, je pense. « mmh. Ayez la foi de Dieu si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de la jette, toi la main, si une doute, prenez son cœur, mais crois. » que non ce qu'il dit arrive, de arrive. De il le verra s'accomplir. Euh, donc on comprend là, alors qu'il euh, ne s'agit pas de parler de nos problèmes à tout non. le monde, non. ou de parler même de nos problèmes à Dieu, il s'agit là alors de parler à Au problème. nos problèmes, oui, aux problèmes, non. pour que le problème puisse se déplacer. Non. Non. Et non. ça peut être euh, euh, de n'importe quel ordre, et on non. va aider en fait non. les internautes à, à, à, à, à, à, à, à combattre non. les problèmes et à, à, à les résoudre plus concrètement. Ah ben mm. Bon, et puis il faut déjà ajouter euh, ces deux étages-là, dans mm. le fait d'activer la, la, la foi, mm. parce qu'on va trouver que c'est la foi qui va nous permettre de triompher des problèmes. C'est ça, c'est ça. Qui va nous permettre de remporter des victoires. Donc il y a toujours, euh, comme je l'ai dit un peu en amont, on va s'imprégner de, de connaissances dans le domaine du problème qu'on rencontre. C'est ça. Et après, il faut, faut activer la foi, mm. il faut déjà préparer sa foi. Mm. La Bible va dire que la parole, Dieu est près ton, la parole de Dieu est dans ton cœur, près de ta la bouche. Mm. <rire> C'est la parole de foi que, que nous confessons. à un moment, il faut s'imprégner, il faut, il, faut il faut écouter des enseignements, lire des livres, que ce soit le domaine, domaine financier, le domaine mm. de d'autres domaines. Mm. Il faut d'abord rassembler la connaissance, le logos. Ensuite, je prends le logo je vais édifier d'abord ma foi. Je mm. veux faire parmi des confessions. C'est mm. ça. En ce sens, je veux, je veux construire ma foi. C'est ça. Ensuite, l'autre étape, ça va être de libérer la foi Amen. par rapport aux problème. Et ça, c'est des choses qu'on a, mm. on a. On a, je pense, tous ici des expériences dans ce sens. On mis. Je me rappelle encore une fois, il n'y a pas très longtemps, je pense, j'avais fait le témoin de l'apôtre, comment j'étais. Euh, J'étais même à la douche, hein. mmh. un matin, je, on devait sortir avec mon épouse, on avait vraiment quelque chose, on devait être dans un bureau administratif, mmh. euh, juridique, je dirais, même. Mmh. c'était assez remarquable. Tout ce que j'étais en train de confesser mmh. à la douche, avant, je, je, vraiment je confessais, mmh. je ne veux pas perdre les finances dans cette affaire-là. Mmh. Mmh. Mmh. J'étais en train de... Mais c'est remarquable, comment tout ce que j'ai confessé, quand j'allais dans ce bureau juridique, je dis à mon épouse... Amen. Mais le monsieur vient exactement de dire mmh. ce que j'ai confessé. Mmh. Exactement. Et l'affaire s'est arrêtée. Je Amen. pense que si tu me pas, je t'avais après. Mais exactement comme j'avais confessé. Mmh. Donc, à un moment, il faut qu'on construise notre foi. En soi. On la libère pour ça. avoir notre miracle. Mmh. Et, et c'est vraiment ce que... Tu as dit quelque chose de très important, c'est que vous devez avoir des informations bibliques mmh. au sujet de votre problème. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire mmh. que la parole a fait ses preuves. Mmh. Il n'y a rien dans la vie actuelle, mmh. il n'y a pas une épreuve ou une difficulté mmh. où dans la parole de Dieu, il n'y a pas de promesse Amen. ni de solution proposée. Amen. Dans la parole de Dieu, on peut trouver. Donc, prenez le temps de comprendre ce que la parole de Dieu dit à ce Amen. sujet Amen s'il y a possibilité que vous vous rapprochiez de votre responsable amen. ou de, de votre père spirituel ou de votre pasteur ou d'un aîné dans la foi amen. pour qu'il puisse vous dire ce que la parole de Dieu dit à votre amen, sujet. Pourvu en fait que ce qu'il vous dise euh, soit en accord avec et la foi. Amen, hein? amen, amen. Il faut que ce soit le fruit de la foi. Mmh. Hein? Parce que ce qui n'est pas le fruit de la foi ah, est un péché. Euh, Dieu est un Dieu de foi. Il parle le langage de amen, foi amen, amen, dans sa parole. Amen, pas amen. des choses stupides. Non. Tu es malade et oui. tu vas voir Mm -hmm. euh, ton responsable, il te dit, peut-être que c'est la volonté de Dieu que tu meurs. Ton temps <coughs> est arrivé. Non, non c'est pas de ça. C'est de... pour ça que vous devez identifier les hommes et les femmes de foi Amen. en fait. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait la télévision Évangile TV. Amen. Dieu a permis qu'il y ait internet. Il y a Amen. des hommes et des femmes de foi qui, qui qui prêchent le message Amen. de foi. Amen. Enfin, si tu veux vivre, hein, si tu veux vivre, je te conseille de nourrir ta foi, de te rapprocher des hommes de foi. Amen. Je connais des chrétiens qui sont morts Amen. parce qu'en fait, ces chrétiens-là fréquentent des églises où on ne prêche pas la foi. Amen, Amen. On leur a dit des choses stupides. Mm -hmm. Ils ont des maladies, ils ont besoin d'être guéris. Mm -hmm. euh, ils ont encore des rêves qu'ils veulent accomplir, mm -hmm. mais ils sont allés voir leur homme de Dieu qui mm -hmm. leur a dit, « Bon, les médecins t'ont condamné, mm -hmm. tu sais, c'est peut-être ton temps, le meilleur endroit, mm -hmm. c'est toujours le ciel, machin. Oh, » Je ne suis pas contre le fait que le meilleur mm -hmm. endroit, ce soit le mm -hmm. ciel. Mais est-ce est que Dieu dit qu'il faut qu'on rejoigne le ciel le ciel, le ciel précipitamment. Non, non. Papa, non. Voilà. Dieu veut déjà qu'on vive longtemps. Voilà, voilà. Oh. On joue vraiment la vie mm. par la foi. Et euh, il faut vraiment que les internautes, euh, ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, comprennent mmh. qu'en en fait Dieu, Dieu ne, Dieu ne change pas. Amen. Dieu est toujours en accord avec ses principes. Et Amen. Dieu aura du mal à nous bénir en dehors des principes Amen. établis. Amen. Donc quand il veut nous bénir, il veut toujours nous faire passer par ses principes. Mmh. Oui, je parle même, à, je pense à un frère ce dimanche, Je dit non. Il faut, il faut que tu développes la foi, parce mmh. que ça ne peut pas se passer autrement. Dieu va te Amen. bénir, travers toujours la foi. Ah, si tu n'as pas la foi, Dieu, Dieu ne change pas. Mmh. C'est un Dieu de foi, tu as la foi, tu développes la foi, tu, tu auras le miracle. Amen. Je pense que, comme disait le pasteur Isaac, il faut vraiment développer la foi tu l'as dit aussi à Pote, par rapport au domaine mmh. que nous rencontrons. Mmh. Avoir des informations pour savoir ce que Dieu dit mmh. par rapport à ce problème. Mmh. Qu'est-ce que Dieu dit, par exemple, par rapport à la maladie mmh. Comment Dieu se positionne par rapport à la maladie mmh. Est-ce que tu peux être guéri Est-ce que toutes les maladies sont concernées par la guérison mmh. Qu'est-ce qu que Dieu veut de toi mmh. Est-ce que ça veut dire que tu dois à chaque fois euh, te retrouver dans une situation où tu dois combattre la maladie mmh. Quelle est la volonté parfaite de Dieu mmh. Et à partir du moment où tu es au courant, tu as listé toutes ces informations. Mm -hmm. L'idée maintenant, c'est de les implanter au-dedans mm -hmm. de toi, mm -hmm. faire en sorte que ça fasse partie de toi. Mm -hmm. Et le moyen pour le faire, mm -hmm. c'est par la déclaration, mm -hmm. en, en appelant, en déclarant. Parce que la Bible va dire dans 2 Corinthiens, mm -hmm. chapitre euh, 13, euh, pardon, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, mm « -hmm. Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'exprime mmh. dans cette parole de l'Écriture. Mmh. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Je pense que la Bible est claire. Il est important de lier euh, notre déclaration à notre foi. Mmh. Parce que si tu crois, mmh. tu dois, euh, ta déclaration sera l'acte la, correspondante à ta foi. Mmh. Mmh. Pour prouver ce que tu crois, il va falloir mmh. que tu puisses le déclarer, mmh. il va falloir que tu puisses parler. Et je pense que c'est important que euh, qu'on comprenne qu'en déclarant, mmh. nous sommes en train d'établir mmh. les choses dans notre esprit mmh. et faire en sorte qu'elles deviennent nôtres véritablement. Mmh. Et à force de le déclarer, au bout d'un moment, maintenant, comme tu nous apôtre mmh. on, on déclare pour l'implanter des dents de nous ça, et ça. ensuite, on déclare pour libérer mmh. la foi. Amen, est ça. Ça. On, a, on, a, on installe d'abord la foi, ensuite, mmh. on la libère toujours par la déclaration. Amen, et amen. en le faisant ainsi, on va finir par voir la mmh. manifestation de ce que la parole de Dieu dit mmh. parce que c'est pour ça qu'il faut implanter ce que Dieu dit et non pas ce que les gens disent. Ça, ça, même si mmh. ça peut être ton leader, mais qui dit des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, mmh. si tu ne fais pas attention, tu mmh. peux l'implanter au-dedans de toi, si, et tu vas le ça. déclarer, mmh. et ça va marcher. Oui, c est c est ça. Ça. Et ça peut être quelque chose qui mmh. peut détruire ta vie. Mmh. Donc c'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on déclare. Mais mmh. On doit vraiment beaucoup garder son cœur, mmh. parce que la, la foi n'est dans le cœur, comme mmh. tu l'enseignes, mmh. c'est dans l'esprit. Mmh. On doit vraiment garder son esprit, faire attention à ce qui rentre au-dedans de nous. Mmh. Et... Euh, je pense que la Bible a dit, le, le, le, comment on dit ça ?« Mon peuple périt faute de connaissances. » Ce n'est pas que Dieu veut que son peuple périsse. C'est-à-dire que Dieu est lié à sa connaissance, à ses mm. principes, mm. à ses mm. lois. Mm. Si on ne les connaît pas, on ne les applique pas. Malheureusement, on n'aura pas le résultat mm. que Dieu a voulu qu'on ait. Amen. Malheureusement. Donc, il est vraiment important de, de chercher la connaissance, de s'imprégner des, des, des lois spirituelles, des principes mm. et vraiment de, de saturer son homme intérieur avec mm. ça. Et au bout d'un moment... Le résultat, euh, est-ce qu'on viendra Viendra. Il faut vraiment tenir. C'est pour ça que Dieu va souvent parler la persévérance. Mmh. Également, il faut vraiment insister. Il faut vraiment insister. La connaissance est mmh. importante. Filémon 1, 6 va dire que que la communion, la foi que tu es soit effective mmh. par la connaissance. Et mmh. ce qui est remarquable, mmh. cette connaissance là, c'est vraiment la connaissance que tu venais de faire dans ce monde là le mmh. direct mmh. La connaissance. Mmh. <rire> Et Pigno, c'est la révélation, ça va également venir soutenir notre foi. Mm. Ça va vraiment venir soutenir. C'est ce que Philemon dit. Voilà, que la connaissance, que la participation de ta foi soit effective mm. par la connaissance. Donc il faut mm. vraiment réunir les informations. Mm. Et ensuite, on va voir que la et vie il trouve va ces changer. informations où ben, on a la chaîne Évangile TV, mmh. et par exemple, mmh. on a des livres de l'apôtre. Il y a mmh. pas mal de livres dans le domaine des finances, mais il mmh. y, y a vraiment, mmh. je pense qu'au niveau d'Évangile TV, au niveau de vraiment nos, nos sites, mmh. on a pas mal, on a notre homme de Dieu et mmh. tous les pasteurs, Il y a vraiment des enseignements dans pas mal de domaines. Amen. Le domaine de, de régner, le succès, Amen. la sagesse, mais la foi, n'en parlons plus, il y a vraiment. Amen. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et il faut écouter, réécouter. Parce que parfois, les gens veulent des solutions. Ils écoutent l'enseignement une, une seule fois. Ce n'est mmh. pas suffisant. Mmh. Il faut écouter, réécouter et atteindre une certaine saturation. Amen. Et c'est vraiment important. J'aime mmh. beaucoup ce qu'il dit quand il parle de saturation, parce mmh. que, Rizal, parce que euh, la Bible, va, euh, dans Jésus 1,8, va dire que « Ce livre de la loi ne se de ta bouche, mais le jour et nuit. » C'est important de comprendre qu'on doit se saturer de la Parole de Dieu pour espérer voir cette même parole se manifester dans notre vie. Mmh. Et scientifiquement, il est prouvé en fait que quand on se sature de certaines paroles en fait, mmh. au bout d'un moment, on va agir comme ces paroles avec lesquelles nous sommes saturés en fait. Amen. Pourquoi Parce que un, ça devient une habitude, mmh. deux, parce que en fait nous sommes le fruit de nos déclarations mmh. et c'est prouvé scientifiquement. Et je pense que euh, en plus de ça, si c'est la parole de Dieu mmh. qui n'échoue jamais, Amen. qui est éprouvée. Les résultats seront effectifs. En plus de ça, ils vont porter un fruit et un fruit qui demeure. Amen. Et c'est important de comprendre qu'on doit se saturer de la parole de Dieu. Amen. Et après, cette saturer de la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de, des paroles correspondant aux problèmes, à l'épreuve que tu rencontres. Ça. Et une fois qu'elles sont saturées au-dedans de toi, quand tu vas déclarer, ça va changer les situations. Amen. Et je me rappelle ce que tu avais dit dans une précédente émission, même, tu avais témoigné là-dessus, en disant qu'à un moment donné, et on avait euh, une on vie, devait, on devait nous visiter, faire une, une visite de la salle mm -hmm. par rapport euh, à, à certaines choses qui pourraient mm -hmm. peut-être ne pas. Euh être dans, ça, les règles, dans les règles ouais, mmh. dans les normes. Et au final, euh, comme tu me disais, tu as déclaré, tu as dit, ça ne va pas, ils mmh. vont trouver aucun problème, mmh. tout sera parfait. Mmh. Et effectivement, lorsqu'ils sont venus, j'étais surpris de voir, mmh. normalement, ils viennent peut-être à 8 ou à 10 ou je ne sais pas combien. Ah. Là, ils sont venus, ils étaient peu nombreux mmh. et c'était mmh. comme s'ils venaient confirmer, mmh. en fait, que tout allait bien. Mmh. C'était vraiment comme s'ils si euh, passaient juste par là, en fait. Mmh. C'était mmh. comme si c'était... Euh, vraiment, ce n'est pas comme s'ils venaient contre nous, c'était comme s'ils venaient même pour nous valider, mmh. en mmh. fait. Mmh. Et, et, et, et quand tu as témoigné de ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette parole que tu as déclarée, mmh. c'est ce qui s'est passé. Amen. Parce qu'ils ne venaient pas à la base dans une intention de valider ce qu'on avait fait, mmh. mais ils venaient dans le but de trouver des failles. Mmh. Mais quand ils sont arrivés sur place, ils étaient, ils étaient ouverts. Mmh. Et je pense que c'est important de, de, de, de, de, de déclarer les bonnes paroles mmh. par rapport à la situation. Après, c'est de saturer de la parole de ouais. Dieu. Ouais. On va prendre par exemple le domaine de la, la guérison. Par mmh. exemple, le domaine de la guérison. Euh, comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir euh, déplacer ce problème de, de, de, de, de, de maladie mmh, mmh, mmh. qu'il y a Peut-être que le téléspectateur qui me regarde, peut-être qu'il est malade ou il a un parent qui est malade. Mmh. Comment est-ce que concrètement il peut le faire Parce que. Dans la parole de Dieu, il y a des versets bibliques qui nous garantissent la guérison. Mmh, mmh, mmh. Je dis bien garantir et j'utilise bien le mot mmh, mmh, garantir. Mmh, mmh. Il y a 2000 ans déjà, mmh. la guérison a été acquise à la Amen. croix de Golgotha. Amen. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, mmh. nous avons été, été guéris. guéris. Déjà, même dans l'Ancien Testament, euh, la Bible appelait, euh, euh, on appelait le Seigneur l'Éternel qui nous oui. guérit, Jéhovah. Rapha, il dit, Amen. je suis l'éternel qui te guérit. Déjà, même dans l'Ancien Testament, il y avait des promesses de la guérison. Dans, dans la, la, la Nouvelle-Naissance, il y a une. Dans de la Nouvelle-Naissance. Dans testament. la Nouvelle-Alliance, il y a carrément la promesse que l'affaire de la maladie mm -hmm. a Et été réglée depuis, depuis fort longtemps. Euh, euh, je... Encore une fois, mm -hmm. l'apôtre, par rapport à la guérison. Mm -hmm. Je pense que la voix de la confession est vraiment mmh. une grande, voix. Vraiment mmh. une grande mmh. voix. La Bible va dire dans Proverbe la vie mmh. au pouvoir de notre de la... langue. Amen. Et en... ce qui est encore curieux, ce n'est pas peut-être pour mettre la pression. Mmh. Il, y a, il y a un livre que tu nous avais recommandé et mmh. monsieur fait un témoignage dedans d'une famille. Ils avaient mmh. un enfant, je prends l'enfant, avait soit un problème d'oreille, avait du malentend, mmh. Mais ils ont insisté, vraiment les parents étaient là, ils ont insisté. Ils ont insisté, ils ont continué à déclarer, dire des paroles, mmh. que l'enfant va être bien. Mais ils faisaient des choses vraiment, le sang de la foi, de, sang, de mmh. ce qu'ils voulaient. Mmh. Mais vraiment, avec quelque temps, le résultat se ouais. manifestait, se ouais. manifestait. Je pense que, mais même, encore une fois, pour encourager, parfois on peut se retrouver face à une difficulté, une épreuve. Parfois, au travers de ça... Un grand ministère peut mmh. naître. Si on a la bonne attention, si on creuse. C'est vrai. Et il y a également Yong-Gi-Cho qui, mmh. qui parlait de ça. Dans, dans, dans ce livre, il, il disait que, je ne sais pas, quelqu'un était malade et puis il a demandé à la personne d'écrire, euh, comme on faisait à l'école des punitions, d'écrire « par ses tissu, vous êtes guéri » près de 500 fois. Et la personne est allée « par me tissu, j'ai été guéri ». Des... Ah, mais... euh, euh, le mal était toujours pas Au bout de peut-être 100 fois, mais la personne oh. La le mal est, est parti. Le, le est parti. Wow. Donc on voit vraiment que le fait d'insister, c'est pour ça que Dieu, le pasteur David a dit tout à l'heure, Dieu va dire à Josué, de, de maintenir la confession Amen. de maintenir Amen. la méditation Amen. parfois à un moment où on a besoin de maintenir vraiment il y a une énergie qu'on libère mmh. dans notre esprit, mmh. dans notre âme dans les recoins de notre âme, dans notre corps quelque chose se produit vraiment mmh. et mmh. on voit également par rapport au mural de Jéricho je pense qu'ils vont faire le tour cette fois ça. Et, et ça nous renseigne quand même sur la perfection mmh. comment on doit faire des choses avec plénitude, mmh. avec perfection mmh. donc parfois il faut maintenir la confession ça me rappelle également, euh, un homme de Dieu, vraiment pour encourager ceux qui nous écoutent, je pense mmh. que la parole de Dieu ne ment pas, elle mmh. opère. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a également un grand ministère mmh. comme ça, mmh. mais il a vu l'un de ses fils vraiment avoir oh. un problème, mmh. même avec la, la femme. Il y a eu comme des tensions, mmh. mais on prie pour d'autres personnes, on mmh. voit des résultats, mmh. qu'en est-il pour nous-mêmes mmh. Mais ce monsieur-là, vraiment, ils ont maintenu, je pense mmh. qu'ils ont même appris d'autres principes dans ça. le domaine de la guérison, et ils ont eu le miracle. Et vraiment, aujourd'hui, je pense qu'ils ont un grand ministère en domaine de la guérison des miracles. Mm -hmm. Comme pour vraiment dire à ceux qui nous écoutent, bien sûr, nous, par exemple, on compatit, mais il faut garder la, la bonne attitude. Parfois, quand Dieu agit comme ça... On a l'impression, quand on est dans le problème, on a l'impression que le temps est long. Parce que nous tous, il nous est dans d'être dans une situation Mais après, quand mm -hmm. Dieu te sort de là, tu as l'impression que tu étais comme dans un rêve. Comme, comme dans si un rêve. Si ça même pas fait peut-être un an ou mm -hmm. deux ans, tu as l'impression que tu as vécu ça pendant peut-être même une semaine. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment bah, mon expérience. Parce qu'on parle... Mais quand Dieu te sort de là, tout d'un coup, tu es peu dans un rêve mmh. et tu peux vraiment encourager d'autres personnes avec conviction, mmh. avec des exemples à l'appui. Amen, amen. Mais la parole de Dieu fonctionne. Amen. Ouais. Euh, L'un des moyens aussi, je pense, c'est de... Euh, après avoir, comme tu as dit, apôtre, par ces maîtres sûres, nous avons été guéris. Mmh. Euh, L'idée, c'est déjà d'étudier ce qui s'est passé à la croix par ces mmh. maîtres sûres. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a été meurtri mmh. pour notre guérison. Il a été meurtri pour que nous ne tombions plus malades, en fait. Mm -hmm. Or, à quel moment il a été meurtri Il a été meurtri même avant la croix. C'est avant la croix qu'on mm -hmm. l'a croix qu a frappé, qu'il a, qu a été meurtri, en fait. Mm -hmm. Et donc, en réalité, mm -hmm. bibliquement parlant, avant même qu'il aille mourir à la croix, mm -hmm. parce que c'est par les maîtres sûrs que nous sommes guéris, mm -hmm. nous avions déjà l'opportunité d'avoir la guérison. Mm -hmm. Donc, en comprenant que euh, euh, ce sont des actes correspondants pour que nous puissions euh, acquérir certaines choses. Mm -hmm. En étudiant un peu l'histoire des Juifs, on comprend qu'il y avait certaines actions qui devaient poser mm -hmm. par rapport aux, aux aliments, les sacrifices, toutes ces choses-là, mm -hmm. pour, pour hériter de certaines mm -hmm. choses. Et par rapport à la, à la guérison, justement, il fallait que cet agneau, qui devait mm -hmm. être sacrifié, il fallait qu'il fallait qu soit meurtri, en fait, mm -hmm. pour obtenir la guérison. Et donc, à partir du moment où Jésus a été meurtri, mm -hmm. il, la guérison est disponible. Mm -hmm. Donc, en prenant conscience de cela... On va mmh. se dire que tomber malade ou du moins rester dans la maladie, mmh. c'est comme si en fait mmh. il, a, il a été meurtri pour rien ou sinon qu'il n'a pas été meurtri. Mmh. Et je pense que l'idée de se de confronter. Euh, notre connaissance à cette réalité mmh. va nous pousser à comprendre que non, en fait, il a vraiment été meurtri, mmh. donc j'ai rien à faire là. Ce mmh. que je suis en train de vivre, en fait, est illégal. Mmh. Je ne suis pas censé être là. Quel que soit l'esprit ou quelle que soit la chose qui fait que je vis dans cette situation, mmh. n'a pas lieu d'être Dieu est contre la parole de Dieu déclare que je ne suis pas censé le vivre, mmh. alors je me positionne aussi comme quelqu'un qui le refuse. Mmh. Et je le refuserai jusqu'à ce qu'elle mmh. parte, en fait. Mmh. Et L autre exemple que je pourrais donner, c'est par exemple, euh, on est, tu, si on va à la banque, si tu vas dans une banque, mm -hmm. tu, vas, tu sais que tu as par exemple 1000 euros dans ton compte en banque. Tu vas pour retirer 20 euros mm -hmm. et on te dit que, euh, et, et là la machine te dit que, l'automate te dit que non, tu n'as plus rien dans ton compte. Mm -hmm. Tu vas te dire mais c'est pas possible. J'ai regardé ce matin, j'ai vu qu'il y avait 1000 euros par exemple. Donc tu rentres dans la, dans le, dans la banque. Tu demandes à avoir un agent mmh. et l'agent te dit effectivement quand je consulte ton compte, ton compte est, est vide et à zéro. Quelle est la réaction que tu vas avoir? Est-ce que tu vas dire, ah, bah, dans ce cas-là, ok, bah, je rentre chez moi? Mmh. Ou bien tu vas dire, c'est pas normal, mmh. j'ai 1000 euros qui sont dessus, donc je réclame au moins de retirer les 20 euros, sinon mes 1000 euros, mmh. parce que ce n'est pas normal. Mmh. Entre, autrement dit, tu ne seras pas d'accord. Mmh. Tu Limite, tu vas même t'énerver, tu vas demander à voir le responsable mmh. de cette agence. Pourquoi? Mmh. Parce que tu es en train de vivre une situation irrégulière. Mmh. Tu es en train de vivre une situation qui est anormale. Donc mmh. tu vas le réclamer avec force. Donc je pense qu'en méditant sur le fait que par ces être sûr, nous sommes guéris, tu arriveras à un niveau où tu prends conscience que, en fait, le fait d'être malade est illégal. Mmh. Et tu réclameras ce qui t'est dû, c'est-à-dire la santé divine, mmh. la guérison. Sinon, le Seigneur Jésus est mort pour rien. Mmh. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen, mmh. amen. Donc, mmh. je pense que c'est important de, de méditer, de prendre le temps de méditer sur les paroles mmh. qu'on qu veut déclarer d'abord. Mmh. Et puis, là, Paul, il y a un autre passage biblique également. Mmh. Euh, ça, c'est Paul qui va en parler en Romains 8, mmh. quelque part, il va amen. dire, « Si l'Esprit... Mmh. qui, a mmh. succès, est, est, qui est entre les morts, morts a, habite, habite en, en moi. Mmh. Cet Esprit donne également la vie, la vie à, à votre en corps mortel. Mmh, mm, Je pense que c'est l'une des choses également. Quand on prie, par exemple, mmh, mm, ou même mm, quand on adore, on fait toutes ces choses-là, on pense à Dieu qui réside en nous Amen. et qui peut donner la vie. À notre corps mmh. donc je pense que ça va également nous aider à faire ces confessions là Amen. et être plus focalisé sur ça maintenant je suis en train d'adorer par exemple, le psaume 63 va dire que euh, mon juste éternel je te, te cherche, mon âme mmh. à soi. je veux te contempler je veux voir ta puissance et ta gloire mmh. Mmh. parfois là on est en train d'adorer mais on se fait cette image là pendant j'adore dieu mmh. Je rencontre sa gloire, mm. je rencontre sa puissance et sa puissance impacte mon esprit, mm. mon âme et mon corps. Je pense mm. qu'on a vraiment besoin de se faire des images claires quand mm. on adore. Mais c'est ça également la foi, ça. des ça. choses précises, des choses bien définies. Mm. Ça c'est également important, Ré réaliser que même dire au Saint-Esprit, mon corps est le temple mm. de Dieu. Ce corps-là doit être en forme, mm. donc je pense que c'est quelque chose également qui peut mm. aider à... Alors, voyez, comprendre bien. que ce qui maintient en vie notre corps aujourd'hui, mmh. ce ne sont pas seulement ou ce ne sont plus seulement les éléments biologiques mmh. quand au-dedans de nous, nous yes. avons Zoé, Amen. la vie de Dieu euh, yes. et, et ça dépend en mmh. fait Zoé, la vie de Dieu est au-dessus mmh. de tout ce qu'il peut y avoir de négatif Amen. autour de nous mmh. et qui peut affecter notre corps en fait. et déclarer ça, déclarer mmh. que nous avons Zoé en nous mmh. et, et c'est ça qui fait que Zoé redonne euh, la vie à amen, notre corps amen, mortel. Yes. C'est à cause de Zoé amen, en fait. Amen, amen. Être conscient de ça, le hmm. déclarer. Et vous allez voir des choses commencer à se modifier positivement dans, amen, vos, dans votre corps. Amen. Il faut comprendre que la parole est une semence. On amen. la plante. Amen. Et toute semence peut mettre un temps amen. avant d'amener la récolte amen, en fait. Amen, amen. Donc on doit juste tenir ferme Amen. dans la profession, dans la déclaration de notre foi, jusqu'à ce que la récolte vienne, Amen. en fait. Amen. Ce que vous voyez. Amen. Et vous allez finir par voir ça se produire. Et c'est souvent là où beaucoup de personnes euh, échouent. Mm -hmm. Parfois, ils vont avoir une maladie. Mm -hmm. Les symptômes, c'est vrai, vont mm -hmm. crier fort. Mm -hmm. euh, les, la douleur va, va crier plus fort. Mm -hmm. Mais ne laissez pas les symptômes ni la douleur crier plus fort amen, que votre foi. Déclarer, parler, ah, oui. maintenez oui, la confession. Bien, Lorsque les symptômes crient, maintenez la confession. Mm -hmm. Et vous allez voir, mm -hmm. vous allez vous lever un matin vous n'avez plus ces douleurs, la, même, la, même. la maladie est partie, Tout ce problème fait. est parti, et ce sera comme un rêve cauchemardesque. – Je pense que c'est des choses qu'il faut expérimenter, parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, hum, on ne se rend hum, pas hum. compte. Et plus on l'expérimente, plus notre foi grandit, hum. notre confiance en Dieu grandit dans ce genre de domaine. Parce qu'on sait que lorsqu'on déclare, ça fonctionne. Euh, personnellement, lorsque… Euh, les domaines où j'ai le plus exercé ma foi, mmh. ma foi a forcément grandi. Amen. Elle a grandi et du coup, ma confiance dans le fait que ça a fonctionné est beaucoup mmh. plus grande. Mmh. Prenons l'exemple, par exemple, même de, de, de David. Euh, le fait qu'il y avait Goliath en face de lui, il a dit mmh. « mais j'ai battu l'ours, j'ai battu le lion ». Donc, ça va être pareil pour lui. Mmh. Et son expérience lui a donné plus de confiance mmh. et plus de… j'avais de dire, ça a même activé sa foi mmh. en fait. Mmh. Et je pense que si on ne commence pas, on, au bout d'un moment, euh, on n'y arrivera pas. Mais comme tu nous dis souvent, on peut commencer par des petites choses. Bien Imaginons bien. une personne, par exemple, là, qui a une grave maladie mmh. qui a été déclarée incurable. Mmh. Il peut, de temps en temps, peut-être t'arrivais d'avoir mal à la tête Ou mal au pied ou quelque chose comme ça Commence par ça, déclare Regarde ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça Et déclare, et vois les faits Et maintiens ta déclaration Au lieu de prendre le doliprane Parce que mal de tête, on peut quand même résister On peut résister Ne prends pas le doliprane, déclare pour voir ce que ça donne Et si ça ne fonctionne pas, pose des questions au Seigneur Pourquoi ça n'a pas fonctionné Dieu va te répondre et va t'expliquer, il permettra qu'il y ait une chaîne comme Évangile TV, que tu puisses entendre cet enseignement pour t'expliquer en fait que c'est parce que tu n'as pas maintenu ou bien c'est parce que lorsque tu as déclaré, tu as libéré des paroles mais derrière tu as dit « ouais mais j'ai tout le temps mal à la tête, de toute mm. façon ça ne fonctionne pas ce mm. truc et, » et tu as peut-être détruit tes paroles et par ce message aujourd'hui que tu regardes, tu comprends qu'il fallait maintenir en fait mm. ta déclaration. Une fois que tu auras guéri de mal de tête une fois, deux fois, trois fois, mmh. tu auras beaucoup plus de courage pour tester sur autre chose. Mmh. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. C'est pourquoi les, les choses qui arrivent dans nos vies, il faut vraiment que nous puissions utiliser notre foi. Parce qu'on ne ouais. sait pas ce qui nous attend demain. C'est ça, c'est ça, c'est ouais, ça, ça, ça, ça, ça. ça. On sait pas. Non, mais de toutes les façons, c'est important que vous compreniez que, en fait, quand le diable vous envoie un mal de tête, mmh. la vérité, en fait, son but, mmh. c'est n'est pas… La mmh. douleur, son but, c'est ah, vous ah, tuer. Amen. Il veut vous... <rire> Non, la Bible dit le voleur ne vient que pour tuer, dérober, et, et dérober, dé tuer et dé détruire. Est-ce Est que vous voyez ça yes. C'est ça son but. Il vient pour vous détruire. Mmh. Vous pensez que quand il vient mettre ce mal de tête ou son mal devant, lui, son but, c'est qu'un jour, il réussisse à te filer quelque chose de grave. Mmh. Donc, si tu n'arrives pas à le, sto le stopper maintenant mmh. et le menacer, il réussira un jour à mettre quelque chose de grave, en fait. Vrai. Et, et si tu n'as pas appris à exercer ta foi pour des petites choses comme ça, mm -hmm. ça va être compliqué d'exercer ta foi pour des choses plus graves. Oui, et puis il y a aussi des personnes, c'est vrai qu'il y, y a la place vraiment, la foi. Il y a aussi <rire> la place de parfois où les gens ne font pas attention à certaines choses. Mm. Par exemple, le, le, le cas des maux de tête, parfois, mm. les gens vont avoir des maux de tête. Parce qu'ils n'ont pas parfois, assez parfois, dormi. Pas soit ils n'ont pas assez dormi. Soit ils ont, soit ont faim. Oui, ils ont <rire> faim. Ils, ont fait, ils vont même dormir tout le temps, par exemple, ouais. avec le téléphone, toujours. Avoir ah, des ah, il y a ouais. des ondes et tout ça, ça ouais, c'est ouais. parfois ça empêche même de bien dormir il est démontré ces ondes là ça peut donner des ça. maux de tête ça peut m'empêcher de dormir parfois parfois <rire> dans la foi il faut aussi s'imposer une certaine hygiène pas, de vie en ouais, quelque ouais. sorte ça, ça peut aider quoi amen, amen, La va qu dire dit, ajoutez à votre foi la connaissance la connaissance tu bois pas d'eau c'est normal que tu aies mal à la tête donc par exemple ça c'est on voit quand même c'est la connaissance scientifique on touche même pas encore la connaissance ça. Et je pense que c'est vraiment important de, de, de, de, de non seulement de s'armer de, de, de connaissances de la parole de Dieu, mm -hmm. mais la parole de Dieu va aussi te demander de te de renseigner, d'ajouter à ta foi bien la sûr, connaissance scientifique pour que l'idée c'est d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir pulvériser cette mm -hmm. épreuve, Amen. pour pouvoir pulvériser ce problème mm -hmm. parce que si tu n'as pas suffisamment d'éléments, ce sera très dur pour mm -hmm. toi. C'est comme essayer de soulever quelque chose de lourd bien avec, avec euh, des petits muscles bien en fait. Sûr, Or bien. quand tu as beaucoup de muscles, tu peux mm -hmm. soulever des choses plus lourde en fait. et donc c'est important de comprendre qu'on euh, doit amag amagasiner un maximum d'informations de la parole de dieu autour de soi mais choisir les bonnes personnes d'où le fait d'être dans une bonne église d'avoir des bons leaders de savoir qui tu autorises à influencer ta vie euh, avoir des bons amis etc on va essayer un peu d'aider un peu plus les internautes concernant les problèmes et les épreuves problèmes financiers problèmes financiers comment bon. faire pour combattre les problèmes financiers et les vaincre ?– Pour moi, il, y a, il peut y avoir deux solutions. Après, il y a la première solution, comme un peu ce qu'on a donné, mm. chercher d'abord dans, la parole, dans de, la parole de Dieu. – Dans la parole que de que Dieu, c'est que les Écritures, qu que et les Écritures là, et là, et là, il y a vraiment… – Oh là là, c'est… – Non, là, c'est… – voilà. Ah ouais, c'est… – C'est beaucoup, hein. il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Maintenant, il y a le fait de pouvoir déclarer, parler aux problèmes, comme mm. Marc 11-23, mm. Par aller à la montagne, demander de se déplacer. Ouais. parce que la Bible nous dit qu'on peut parler à la montagne. Ça. Maintenant, pour aller plus loin, accélérer la chose… On peut faire une offrande. C'est ça. Mmh. Demandez, soit demander au Seigneur, Seigneur, quel est le montant d'offrande que je mmh. dois faire mmh. qui va éclater correspondante à ma foi ça. sur la base de ce que je déclare que la montagne qui doit se déplacer. Mmh. Mmh. Mmh. Et là, le Seigneur va te donner un montant. Des fois, ça peut être toi qui sens que c'est ce montant-là. Ce n'est mmh. pas seulement ouais. le Seigneur, mais ouais. ça vient vraiment dans ton cœur. C'est ça. Et tu poses l'action. Mais encore une fois, – C'est ceux qui ont pratiqué qui vont avoir la confiance, la vont, confiance de le, le faire. – Qui vont avoir la confiance de le faire, les <rire> résultats rapidement. Parce qu'en oui. fait, les finances dans le <rire> oh, royaume de oui. Dieu et les finances pour un enfant de Dieu oui. répondent au principe de la semence et la non, moisson. Amen, amen, Donc amen. si vous voulez résoudre des problèmes financiers sans euh, appliquer le principe de la semence et la moisson, ce mm -hmm. sera difficile. Non, Il y a ça. beaucoup d'autres mécanismes qui rentrent sûr, en compte. Mécanismes de la gestion, mm -hmm, pas mal de mm -hmm, choses. Mais euh, comprenez que… Euh, les problèmes que vous voulez résoudre, euh, c'est la récolte que vous oh, voulez man. avoir. Yes, en fait. man, bah, vous devez appliquer oui. la semence pour mmh. avoir cette récolte-là. Récolte Sinon, ça va être compliqué parce mmh. que financièrement, il y a des actes correspondants que vous devez poser. Et je peux vous dire que <rire> En, face, euh, en fait, vous avez des experts qui sont en train de vous parler non de ça. ça. <rire> C'est des choses qu'on a éprouvées, des choses qu'on a testées, on a vu. On ne vient pas parler de ça juste comme ça, en fait. On a, on a testé la pauvreté. Hein, on, a testé, <rire> on a testé ne rien avoir. Et, et on a découvert ces principes-là et on vient vous les montrer, en non. fait. Et je veux vraiment compléter, peut-être prendre un cas, le cas de par exemple, les gens qui, re, qui, re, qui reçoivent parfois quelque chose, mm -hmm. leur dire parfois ça peut permettre un salaire, il faut arriver euh, à bien assainir ce qu'on arrive vraiment à. Euh, savoir transformer, par exemple, cette source-là mmh. en actif. C'est ça. Parfois, ça. Le, le, le passif est parfois plus élevé que l'actif. Et du coup, ça fait que les gens se retrouvent dans, dans les, les, problèmes, dans les financiers. problèmes financiers. Les dettes ne font qu'augmenter. C'est vrai que parfois, les gens vont semer et mmh. Dieu donne. Mais vrai. si la gestion parfois n'est pas, bon, ouais. pas comme il faut, ça fait qu'on on, on se maintient dans les problèmes. C'est vrai. Donc, il faut souvent, il faut bien assainir ses comptes, euh, vivre pas trop au-dessus au mmh. de ses moyens, mmh. vraiment euh, identifier les sources mmh. et savoir dispatcher. C'est sûr, on aura toujours des, des passifs parce qu'il faut manger, mmh. mais toujours privilégier plus d'actifs. ça. Et Dieu bénit souvent la, la bonne gestion également. Mmh. Je pense mmh. que <rire> les gens parfois se mettent dans des problèmes financiers non, vrai, parce qu'ils gèrent mal. C'est que tu ne donnes pas. Ouais, ouais, ouais. Dieu donne, mais il gère mal. On va faire toute une série hein, sur ah, non, les, les finances non, parce que là, ça, non. En ah, ouais, Là là c'est de... <rire> des petites choses. Par-ci, par-là, il y a petits... plein de choses. Ah, les non, finances, non. non. Il y a des règles <rire> <rire> qui gouvernent les finances dans le royaume de Dieu, en fait. Vous savez, moi, je ne crois pas que c'est lui qui est ou un doit vivre dans la pauvreté. Moi, je n'y crois pas, en fait. La Bible dit il y a de l'huile et des trésors précieux dans la maison du sage. Donc, L'huile et les trésors précieux, ça va ensemble. Amen. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, l'huile doit attirer les finances dans yes, votre yes, vie. Yes, yes. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre comment attirer les finances dans Amen. votre vie mm -hmm. pour pouvoir payer n'importe quelle dette. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'en 10 minutes, mm -hmm. on ne peut pas vous lancer. <rire> en tout cas, bon, <rire> prenez par-ci, par-là. On, on va, va consacrer de, de, une de série. Hein. <rire> on va consacrer une série. OK, problème euh, euh, des parents qui ne sont pas convertis. Un enfant qui n'est pas converti. Un conjoint qui n'est pas converti. C'est-à-dire ouais. qu'on a un enfant qui n'est pas converti. Qui n'est pas converti. Et il et puis, fait n'importe quoi. Voilà, ah, il fait il quoi douleur, voilà, le... voilà, il fait n'importe quoi. Voilà, voilà, il fait n'importe quoi. Et ça nous pèse vraiment. Et ça nous amène beaucoup quand même de problèmes et de peines. Mm -hmm. Comment on peut faire pour résoudre ce problème On a un conjoint qui n'est pas converti. Mm -hmm. Ça aussi, ça nous fait vraiment beaucoup de peine. Ah, ouais. Parce que Satan passe souvent par ce conjoint-là ah, ouais. pour mm -hmm. nous persécuter. Ah, ça. Donc on a non seulement les persécutions, <rire> mais on a les problèmes. Ouais, <rire> <rire> Moi, pour parler par rapport à l'enfant, <rire> ouais. par exemple, qui ne serait pas converti. Et on va même pousser le bouchon plus loin, qui, qui est dans la drogue, euh, vraiment un voyou, quoi. Euh, parce que j'en connais un petit peu un rayon. <rire> euh, je pense que l'une des choses déjà, c'est euh, de chercher dans la parole de Dieu à quoi correspond ce type de problème. Mmh. Parce qu'on ne va pas forcément voir voyou dans la parole mmh. de Dieu, ouais. mais on va voir un problème qui met dans une situation d'impuissance, mmh. qui mmh. ne dépend pas forcément de nous directement, mmh. mais qu'on subit. Et là, euh, je pense que euh, il faut chercher dans la parole de Dieu euh, la confiance, développer la confiance mmh. en Dieu et développer... Euh, Apprendre à, à compter sur la fidélité de Dieu. Mmh, mmh. La fidélité, parce que c'est par la fidélité de Dieu, c'est la foi dans la fidélité de Dieu mmh. qui amènera en fait, une euh, fine, à voir cet enfant converti. C'est ça. ça. Maintenant, poser des actions, c'est-à-dire prier pour l'enfant, pour la ouais. conversion de l'enfant. Oui. Oui le de, euh, de plus qu'on peut lier tout esprit, mmh. parce qu'il faut savoir qu'on ne le lit pas forcément une fois. Tu peux lier aujourd'hui, ouais. il va là-bas, ça se délie, et d'autres, on le trappe. Ça <rire> tu lis aujourd'hui, c'est se détache Il y a d'autres là-bas qui l'attachent encore, tu lis à machin, d'autres, on la ici. Et souvent, les parents comme ça vont inviter leurs enfants à l'église. Un mmh. enfant va venir, des fois même, il va être touché. Mmh. Mais six mois après, ça devient peut-être même pire. Mmh. Mais il ne faut pas, il faut il faut pas vrai. vraiment, il faut persévérer, mmh. il ne faut pas laisser tomber. Mmh. Il faut se dire il faut compter sur la fidélité de Dieu, développer la foi sur la fidélité de Amen. Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas, mm -hmm. il est fidèle. Mais pour ça, il faut qu'il te parle mm -hmm. et que tu sois sûr qu'il t'a parlé, mm -hmm. que tu puisses avoir un réma hein, et que toute ta foi soit basée sur Dieu m'a dit, mm -hmm. il sera fidèle Amen. sur ce qu'il m'a dit. C'est ça. Amen. Et au bout d'un moment, on arrive à avoir des Par résultats. rapport à, vraiment, aux enfants, il y a l'exemple qui me revient toujours. Ce, cet homme de Dieu-là qui était allé voir... Enfin, une dame qui est allée voir un homme de Dieu par rapport à, je crois, une de ses filles qui allait tout le temps en bois de nuit et tout ça. Vraiment, ça la dérangeait. Mm. Et puis, dans la colère, elle disait même des choses elle négatives même et même tout ça. Oui, même ouais. des Prie, tu peux prier pour ma fille, voilà ouais. ceci. voilà l'homme de Dieu lui a dit, mais là je peux même pas prier, hum. je peux pas prier parce que si je prie, toi tu continues à dire des choses négatives, ouais. ben l'enfant ne va pas, les choses ne vont pas s'améliorer. Voilà ce qu'il faut faire, il faut maintenir. Tu pries déjà pour ta fille. Ah. Et tu maintiens vraiment la confession. La fille a vraiment une vie de débauche, elle est tout le temps mmh. en boîte de choses comme ça. La maman était vraiment dérangée. Elle dit maintiens une confession, prie pour la fille et maintiens la confession par rapport à ce que tu veux. Au ça. Moment, elle a compris, elle a commencé à faire ces exercices-là. Un et, et week-end comme ça, la fille est repartie en boîte de nuit, je pense qu'elle est samedi soir, comme d'habitude. Mmh. Elle, elle vient, mais tout d'un coup, très tôt, dimanche matin. Mmh. il vient, bon, maman là. Je vais aller à l'église mmh, avec toi. Ma mmh. maman était un peu, beau. elle s'est aller à l'église, mais vraiment, ce que la Dieu l'a touchée, elle est devenue chrétienne. Comme Amen. pour dire que les parents peuvent avoir des enfants qui ne sont pas chrétiens, qui mmh. font même vraiment des choses terribles, des voyous, dans la drogue. Mmh. Mais d'ailleurs, on avait eu un cas comme ça, bon, à l'époque d'Épinay. Vraiment, une dame qui avait, vrai, elle avait fait une offrande, elle voulait qu'on prie pour l'un mmh. de ses parents qui étaient mmh. dans l'alcool et tout mmh. ça. Vraiment, la confession, faire une intercession, comme Amen. le pasteur le disait, parfois il y a des forces qui sont derrière, mmh, mmh. donc on a besoin de jeter des fondations, mais sérieuses, mmh. dans la prière, c'est vraiment mmh. une intercession, mmh. comme on l'avait vu, donc vraiment prier, combattre, briser l'emprise les ténèbres, vraiment déchiqueter, mmh. broyer, mmh. le mmh. voile de l'aveuglement, mmh. tout mmh. choses là mmh. mais en même temps maintenir la confession vous Le voir chrétien, mm. vous le voyez qui va faire des bonnes choses, vraiment amen. confesser ces choses-là et ça, ça se matérialise. Amen. Et puis bon, quand vous priez pour la conversion d'un proche hein, mm -hmm. euh, et que vous, vous l'évangélisez, euh, c'est important de préserver aussi votre témoignage. Garder un très bon témoignage amen. à la maison amen. Amen, amen, parce amen. que euh, le témoignage va... Mieux parler même que les paroles C'est important en mm -hmm. fait Vous ne pouvez tout pas à demander à quelqu'un de devenir chrétien mm -hmm. Et vous vous comportez comme un diable à la maison non. Vous non. êtes en train de dire à la personne Deviens un diable <rire> en fait Parce que pour la personne c'est votre comportement Qui est le reflet Amen. de ce que vous lui demandez de devenir Amen. En Amen. Fait. Donc faites attention On ne demande pas d'être parfait en non. fait non. Mais quand vous avez fait une erreur manifestez mm -hmm. au moins l'humilité hum, Tu dis non je te peu. demande pardon Je n'aurais mm -hmm. pas dû me comporter comme ça, ça. Mm -hmm. La Bible dit que je ne dois pas faire comme ceci Amen, Je te demande vraiment pardon Pour que la personne voit qu'en en fait, tu veux plaire à, à Dieu. Dieu amen, Ça, c'est extrêmement amen. Un, important. important. OK, on va terminer avec euh, d'autres types de problèmes parce qu'il y a des problèmes, en fait, euh, qu'on ne résout pas qu'avec la foi. Il y a des problèmes où il faut l'intelligence et la sagesse. Amen, amen, amen. Il faut s'asseoir, mm -hmm. réfléchir mm -hmm. euh, et faire preuve de beaucoup de sagesse mm -hmm. euh, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une idée de quelques problèmes où il faut vraiment la sagesse et l'intelligence ben, Par exemple, l'apôtre, tu, tu en amont, tu as parlé d'un autre cas, bon, là, voilà, c'est oui. dans le, le couple. Dans oui. le couple, également, je pense que... Tu as parlé de la femme qui est chrétienne, le monsieur n'est pas chrétien, oui. mais ça fait vraiment... Il y, y a un cas comme ça, je pense. C'est le cas de... Smith-Buglesworth et tout oui, ça, ou vraiment, ben à un moment, bon, je pense que la femme... Bon, la elle femme était, était chrétienne. Après un moment, il était plombier et tout. Il y a eu une, une phase de mort dans son... Oui, oui, oui, c'était la était femme était qui s'est convertie oh, voilà. se en premier oh, voilà. en fait. Voilà, et puis et le, le monsieur mari, était ouais. vraiment ouais, dans ouais, un ouais, peu... Ouais, <rire> ouais, il était il très incrédule, <rire> ouais. tout Il était très incrédule. Mm, mm, et mm. La femme allait tout le temps à l'église, mm. comme l'a parole de Dieu demande. Et puis, un moment, il y a une période, le monsieur ne voulait pas vraiment mettre son veto de mari. Non, mm. il ne va pas à l'église. La femme allait quand même à l'église parce qu'elle devait obéir au Seigneur mm. euh, plutôt qu'au qu mari. Ben, ben, un jour comme ça, elle allait à l'église. Mm. Je pense que c'était une réunion du soir. Donc, mm. elle allait à l'église et tout ça. Ben, le monsieur n'était pas toujours d'accord. Mm. il y avait même une veillée, quelque chose comme ça. Il a fermé la porte à clé. Wow. Il y a eu une veillée mm. de prière et tout ça. La dame est rentrée. Et elle s'est assise au, à la terrasse, mmh, mmh, attendant que le monsieur, oh, mais bon, il s'est fait, voilà, il était 6 heures peut-être, le monsieur a ouvert, mmh, elle est rentrée dans la maison. Mmh, sans se plaindre faire beaucoup de bruit et tout mmh, ça, les mmh, querelles, mmh, toutes ces choses-là, mmh, elle rentrait dans la maison et là, vraiment, fait euh, le petit déjeuner, comme d'habitude. et ah, tout Ça, ça. c'est la sagesse. Monsieur Ça, ça c'est voilà. la sagesse. Elle a tout fait. Et le monsieur va même témoigner que... À nos soeurs de l'église-là, ils auraient tapé le monsieur. What? Mais par exemple... Ah, ouvre la porte, On voit vraiment... On voit vraiment un exemple où la, la femme va manifester la sagesse, mm. mais une preuve de caractère, le caractère de Dieu, le Amen. caractère de Christ. Amen. Vraiment une patience, on peut même dire à toute épreuve Amen. Et le monsieur va dire, c'est vraiment quelque chose qui l'a touché. Mm. Et pour rejoindre ce que tu disais, que le témoignage, le caractère mm comment on va être... Parfois, ça parle même plus que les paroles. Hein. Et on se rend pas compte, parfois, les gens qui ne croient pas nous regardent un peu comme vrai. dans le secret, voient comment on pose les actions. Parfois, ils nous disent mais il y a quelque chose qui se produit au-dedans mmh. de, de, de... Non, mais là, pour cette dame-là, c'est la sagesse quand même. C'est vrai. vraiment sagesse. La, sagesse. la sagesse. Parce que quand mmh. tu reviens d'une veillée de prière, mmh. en fait, mmh. tu es fatigué, en fait. Mmh. Tu es fatigué et tu es à fleur de peau quand mmh. même. Hein? Ouais. Tu es très nerveux. Hein? <rire> Donc, tu arrives. La seule chose à laquelle tu penses, c'est dormir. Donc, quand tu arrives, tu trouves la porte est fermée. Franchement, et tu es là, mm -hmm. à la terrasse, tu oui. attends. Il ouvre. Oh, tu non, ou tu non, fais vraiment, euh... tu as la sophonie oui. hein, tu as l'autocontrôle. Oui. C'est, c'est, la, la, peut-être pour ajouter aussi, mais ça révèle quand même aussi la vie de prière de cette dame là. Mm, mm, parfois, il mm, y a mm. des personnes qui, qui vont prier, ouais, <rire> mais, mais comme si tu étais <rire> leur prière. Donc, on voit vraiment qu'il y a il a des actes oh, correspondants. C'est ça, elle est à la veille de bon, prière. Ouais, donc non, non, non, non, la vie de prière forcément valait. Mais c'est également dire que parfois les gens vont prier pour les choses, ouais. mais leur langage peut être contraire à vrai. leur, leur prière ou ça. leur comportement. Exactement. Parfois, ils se, ils se rendent compte qu'ils s'étonnent à ce que l'exaucement n'est pas là. C'est ça. Parfois, c'est important de, de, de, de joindre. D'associer à notre vie de prière Ce qu'on demande dans la prière ça. Nos actions ainsi de suite Parfois Puis, les choses arrivent plus vite La Bible va aussi dire quand même Que, que les femmes qui n'arrivent pas à gagner leur mari mm -hmm. Par la parole Qu'elles mm. le, qu les gagnent par leur comportement mm. mm. C'est à dire que le comportement va vraiment parler Parce que quelque part en fait Nous serons reconnus par l'amour mm. Les enfants de Dieu sont reconnus par l'amour qui manifeste Et on sait que l'amour est une puissance amen, Vraiment amen, amen, qui amen. contraint La Bible va dire en fait que La bonté de Dieu pousse à la repentance, ah ouais, ouais, ouais. pousse au changement. Mmh. Le mot c'est métanoïa qui mmh. a donné le mot métamorphose, comme mmh. tu l'as enseigné, mmh. qui est le changement. Mmh. Donc quelque part, euh, ces femmes-là, en fait, ils vont, elles vont devoir manifester, d'ailleurs, ça peut être un homme aussi, manifester la bonté mmh. euh, à un niveau très élevé. Et, et, et développer la foi dans la mmh. persévérance Amen. pour persévérer dans mmh. cette action-là mmh. parce que ça peut prendre plus ou moins du temps mmh. tout dépend de, euh, de la, comment la personne va ouvrir son cœur mmh. voilà donc euh, mais il faut que la dame persévère parce que sa parole s'accomplit toujours Amen. si le Seigneur dit qu'on mmh. peut gagner le mari par l'attitude c'est mmh. que c'est possible c'est vraiment, mmh. tu as une vision claire tu sais ce que tu es en train de faire mmh. Mmh. mais bon, ça demande d'abord en amont une vie de prière hein. c'est ça, Amen. Bah, je vais quelque voilà. part ça. et pour rejoindre ce que le pasteur Daru disait, l'amour est vraiment cette force-là. La Bible a même dit dans Ephésiens 4 qu'en disant la vérité avec amour, il y aurait un impact, il y aura une croissance. Donc, l'amour va vraiment donner la force à notre évangélisation, mmh. finalement, à, aux paroles qu'on libère. Mmh. Donc, c'est vraiment important de, de tabuler beaucoup sur l'amour. Amen. Mmh. Amen, amen, amen. En tout ah cas, ça. gloire à Dieu. Euh, le temps mmh. est parti. Est, est, est fini, <rire> fini. Fini, fini. Le temps est parti. Attends. Non, non, non. <rire> le temps revient. <rire> ah là là. Je ça sais passe. que cette émission vous a béni. Je vous invite à être partenaire d'Évangile TV pour euh, euh, nous aider à Continuer à, à proposer de tels programmes pour Amen. un partenaire, c'est très simple. Vous allez sur notre site Evangile TV, vous téléchargez notre application mobile et vous pourrez faire votre don. Ou bien, euh, si vous avez d'autres moyens en tête, euh, envoyez-nous un message WhatsApp au plus +33 6 36 91 21 74 et nous allons vous dire comment faire. En tout cas, on revient vers vous avec une prochaine série dans l'émission. Pendule à l'heure, vous allez être bénis. N'hésitez pas à nous écrire si cette émission vous a béni. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les poser. C'était l'émission Pendule à l'heure. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Je vous dis, et on vous dit à bientôt.